ProTune, le mode utilisé par les professionnels de l'image, et vous allez comprendre ici pourquoi euh, on commence avec une image filmée en mode normal, euh, c'est-à-dire en ProTune Off. C'est le mode que vous avez lorsque vous allumez votre GoPro pour la première fois, le mode utilisé par les débutants en général. On voit que l'image est contrastée, colorée et relativement nette. Ici, la même chose en mode ProTune. Euh, on voit que l'image paraît moins nette et plus fade. C'est ce qu'on appelle un profil de couleur neutre. Ici l'image a besoin d'être traitée, euh, on peut dire même que euh, le clip a plus de nuances et on va pouvoir nous-mêmes choisir par la suite nos réglages et nos couleurs en post-production. Ici je pars de mon clip filmé en mode protune et regardez bien, j'ajoute progressivement l'image traitée. J'ai un peu forcé le trait, mais j'aime bien les images contrastées et colorées. Finalement, sur la gauche, j'ajoute le clip filmé en mode normal, et pour le coup, c'est celui-ci qui nous paraît plus fade. On voit sur le clip au thune retravaillé que la neige est plus jolie, et on a tout autant de détails. On va voir maintenant comment obtenir ce résultat. Pour ceux qui montent sur Final Cut, iMovie, etc., vous pouvez suivre le lien vers la partie 2 de ce tuto. Pour les autres, pas de prise de tête, on va faire ça facile avec l'application GoPro Studio que vous pouvez trouver gratuitement sur le site de GoPro. Alors, euh, je vais faire Import New File ici. Euh, je sélectionne ensuite mon fichier et je vais pouvoir faire Open. Ou Deuxième solution, euh, plus simple, je fais un glisser-déposer dans la zone Import New File. Je vais agrandir mon logiciel. Je sélectionne donc mon clip, c'est bien un clip de On voit donc les couleurs fade. Je vais ensuite ajouter ce clip à ma liste de conversion en faisant le bouton ici en bas à droite. Le fichier apparaît donc dans ma liste de conversion. Je vais pouvoir cliquer sur le bouton convert et euh, la conversion va débuter. Je vais ensuite procéder à l'étape numéro 2. Voilà, ça, je vais dégager. Ensuite, je sélectionne euh, mon clip donc, qui a été converti. Et d'office, il euh, y a le preset ProTune qui s'est mis dessus. On va voir ici en développant hop, les presets. Voilà, c'est ce preset ici qui s'est mis d'office, ProTune. À savoir que d'origine, j'étais comme ça, voilà, sans preset. Donc, j'ai deux solutions pour ça. Je vais pouvoir ici agir sur les tirettes directement exposition, contraste. Euh, ici, sharpness, donc c'est la netteté de l'image. Et au-dessus, la saturation. Donc, ici, je peux régler à mon goût l'image. Donc, c'est dans l'onglet euh, image. Euh, là, je sélectionne donc un clip euh, Protune un preset par exemple une et je peux euh, quand même bouger les tirettes euh, exposition contraste netteté et euh, saturation pour faire une image à mon goût et donc une fois que j'ai obtenu l'image que je veux je vais pouvoir exporter mon clip en faisant ici export ou en faisant glisser déposer sur ma timeline après quoi je pourrais ajouter d'autres clips hein, pour faire un petit montage une fois le travail terminé donc je vais cliquer sur export ici et je vais pouvoir nommer mon fichier. Je vais pouvoir euh, faire mes réglages de qualité. Ici, euh, je vais rester sur 1080 et faire export ensuite. Et j'aurai mon fichier. Bon, tout ça pourquoi euh, euh, C'est fantastique pour maîtriser les couleurs, surtout pour faire correspondre les couleurs d'un plan aux couleurs du plan suivant. Euh, si vous êtes capable de maîtriser ça, bah, au final je vous recommande quand même vivement euh, de vous pencher sur un logiciel comme Final Cut ou Premiere. Ça sera quand même bien plus intéressant. Voilà